Bonjour à tous, on est très heureux, Brigitte et moi, de vous retrouver cette fois-ci pour un nouvel effet. Un nouvel effet qui n'est pas des cartes cette fois-ci Brigitte, Oui. je te propose de partir sur un thème, l'influence. L'influence est très utilisée en magie, d'ailleurs beaucoup d'internautes connaissent ça mmh. et cette fois-ci j'ai privilégié non pas des cartes mais des jetons. Alors. Dans ma petite bourse, ouais. j'ai des jetons que je vais sortir. Voilà donc là, tu peux regarder. Oui, il y en a quatre. Il y en a quatre, deux couleurs différentes. Mm -hmm. Et je ne sais pas si vous avez vu, ici, dans cette petite bourse, j'ai une prédiction que je vais laisser bien en vue. Mmh, voilà. Alors Brigitte, oui. tu vas prendre le porte-monnaie. Yes. Tu vas mettre les jetons dedans. N'importe quel Tu, tu terme, mets les dire? quatre. Tu mets les quatre. Allez, on y va. C'est parti. Pendant que Brigitte fait ça, n'hésitez pas à aller consulter mes nouvelles vidéos. Il y en a beaucoup en ce moment. Chaque semaine, j'essaie de produire. Donc, n'hésitez pas, likez, commentez et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Ça y est, Brigitte, c'est fait euh, Oui, c'est fait. Alors, maintenant, je vais essayer de t'influencer. Ouais. D'accord ne, ne, ne cligne pas des yeux. Tu vas secouer le, le, le, le porte-monnaie sans regarder. Tu vas prendre... Tu vas de ta main innocente, tu vas sortir un jeton, allez, sans regarder, sans regarder, le rouge, tu le poses, très bien, tu ressecoues, prendre... tu remets ta main sans regarder, au le hasard, ton. le blanc, d'accord, donc là, tu voilà, tu ressecoues, tu reprends un jeton, tu le sors, le vert, le vert, donc d'accord, tu as sorti le jeton rouge, le jeton blanc, le jeton vert. Il oui. te reste combien de jetons dans le. Dans voilà. le, le dernier, le seul que tu n'as pas sorti Non. Il reste un jeton. Oui. Est-ce que tu peux le sortir maintenant Voilà. Le jeton de couleur bleue. Non. Je t'ai pas influencé d'après toi Non. <rire> Ben non, puisque j'ai mélangé. Très bien. Donc, tu avais le choix. Et rappelle-toi, rappelez-vous, j'avais fait une prédiction dès le début. Oui, je me rappelle. Alors, je vais te donner maintenant le porte-monnaie. Tu peux laisser ça. Et tu vas ouvrir le porte-monnaie. Et montrer à nos amis ce qu'il y a à l'intérieur. C'est magique. J'ai bleu aussi. Le bleu, incroyable. Franchement, euh... Voilà. c'est génial. Donc, pas influencé d'après toi ah non, c'est vraiment le... C'est bluffant parce que c'est vraiment le hasard, quoi. Je les ai sortis comme je veux, mais franchement... Je te remercie, Brigitte. Je vous remercie à tous de m'avoir regardé, de nous avoir regardé. Bien sûr. Hein. Et on se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Cette fois-ci, ça sera un tour de cartes. Je suis en train de le travailler. Oui. J'espère qu'il vous plaira. En attendant, travaillez bien. Likez, commentez. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, allez voir mes autres vidéos. Il y en a plein. Allez, ciao les amis. Au revoir. Bye bye.